Nous allons voir comment euh, ajouter un mode de paiement pré-autorisé sur n'importe quelle page de site internet. Là, si vous voyez par exemple, si vous voyez mon écran, je vais aller me connecter à mon compte PayPal entreprise et je vais vous expliquer les étapes à suivre pour être en mesure de générer euh, l'option d'abonnement. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est vous connecter à votre compte et ensuite vous allez cliquer sur euh, l'onglet Payer et se faire payer. Et dans cet onglet, vous allez voir euh, l'option de abonnement. Donc vous cliquez là-dessus. Et puis par exemple, vous, vous redirigez vers une page. Et cette page, dans cette page, vous allez tout simplement euh, cliquer sur créer un plan. Donc vous crée, créez un plan. Et vous allez remplir les informations euh, de votre produit. Donc je vais par exemple supposer que j'aimerais vendre sur mon site euh, l'abonnement pour l'optimisation des sites internet. Donc ça c'est ça, c'est un exemple. C'est-à-dire que je souhaiterais que mes clients puissent me contacter pour, euh, puissent faire le paiement peut-être par mois pour que je les assiste dans l'optimisation de leur site Internet. Dans ce cas, je vais tout simplement créer un abonnement que je vais appeler euh, « Optimisation des sites Internet ». Et à ce niveau de la description, bon, je vais mettre la description. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, je, veux, je peux copier un texte ici et mettre, par exemple, ça. Bon, peu importe pour le moment c'est pas très important mais à ce niveau le produit donc je vais appeler ça optimisation web ouais, peut-être 0 ça c'est un exemple et à ce niveau le type de produit c'est un service que je veux vendre euh, en ce qui concerne le la, la catégorie donc je vais appeler ça euh, marketing euh, par exemple et ici il faut mettre l'URL du produit donc je vais mettre l'URL de mon produit à ce niveau et euh, là, on me demande l'URL de l'image du produit. Donc, je peux par exemple venir sur mon site. Je vais, je vais cette URL. -ci. Dans tous les cas, bon, ça c'est déjà, c'est que à ce niveau, je, je, veux copier, je colle l'URL de mon produit à ce niveau et je vais cliquer sur suivant. Donc, dans l'étape dans suivante, euh, il sera question de pouvoir choisir. Donc, choisir parce que moi j'ai créé plusieurs. Donc, je sélectionne. Ça c'est le produit que je viens de créer et je vais cliquer sur suivant. Et à ce niveau. Euh, c'est quoi les différents types de tarification que je veux offrir à ma clientèle. Il y a la tarification fixe, donc qui consiste à tout simplement avoir un prix fixe et ensuite euh, ajouter ça à votre produit. Il y a la tarification quantitative. donc Généralement, la tarification quantitative, c'est en fonction des quantités. Ça veut dire que si, par exemple, un client choisit euh, 10 heures, je vais le tarifier selon la quantité. Tarification par volume donc, et aussi la tarification par niveau. Donc, ça veut dire que, généralement, par niveau, ça dépend vraiment du niveau d'abonnement. Est-ce que mes clients veulent prendre euh, peut-être un abonnement basique, expert, ou du moins professionnel, tout dépend vraiment de ce que je veux proposer à ma clientèle. Donc Pour le moment, je vais cliquer sur tarification fixe et je vais cliquer sur suivant. Et à ce niveau, il faudrait donc euh, donner euh, un nom au plan. Donc, le nom de mon plan, c'est peut-être tarification de base, par exemple. Et la description, euh, vous payez service par bon. Donc une fois que j'ai sélectionné j'ai écrit cette option là, je vais cliquer sur continuer euh, à ce niveau, il faudrait choisir la devise, donc là je vais fonctionner en dollars canadiens euh, frais de, frais, facturer des frais de configuration ponctuelle donc, les config, la configuration ponctuelle ça peut être autre chose que vous pouvez ajouter à, à, à ce que vous offrez comme service, bon vous pouvez à chaque fois placer votre puceur la roulie euh, ou lire par exemple la description, c'est à quoi ça correspond offrir une période d'essai donc si vous voulez par exemple offrir une période d'essai à votre clientèle, vous pouvez choisir offrir une période d'essai dans ce cas par exemple, ça peut tout simplement consister à donner une période d'essai de 30 jours, dépendamment vraiment de ce que vous offrez comme service, bon là je vais sauter ça et ici euh, cycle de facturation, donc ça c'est la partie qui est très importante donc si je veux facturer mes clients 50 dollars par mois, je vais euh, chaque un mois. Donc là, je vais mettre chaque un et moi. Si vous voulez faire vos clients 90 dollars chaque mois, donc ça peut être chaque année. Ou chaque année, par exemple, vous pouvez faire par année. Donc, tout dépend vraiment de ce que vous vous offrez comme, euh, comme type de produit. Donc là, je vais, par exemple, mettre 50 dollars par mois, par exemple. Et ensuite, il y a la possibilité d'ajouter de, des taxes. Donc, dépendamment du type d'entreprise que vous avez, si vous voulez offrir des services avec euh, la possibilité d'ajouter des taxes, vous pouvez tout simplement sélectionner cette option à ces niveaux. Euh, donc peut-être pas des taxes, inclure des taxes et ainsi de suite donc ça dépend vraiment de ce que vous offrez et généralement ça peut être par pourcentage donc si par exemple je vais inclure les taxes je peux in inclure euh, peut-être les taxes par pourcentage 15% dépendamment de bon ça par exemple comme tout le monde au, Canada, au, au Québec euh, et ensuite je vais activer la facturation automatique des paiements dus donc je vais cliquer sur suivant et là vous allez tout simplement relire euh, le résumé ou vous rassurer que vous avez euh, que vous avez tout ce qu'il faut donc là je vais revoir est-ce que tout est correct pour moi si tout est bon je vais cliquer sur activer le plan et quand vous allez activer le plan vous allez euh, vous allez être redirigé vers cette page où vous aurez un code à copier donc il sera tout simplement question de copier euh, le code que vous avez ici et de coller dans votre dans votre site internet donc, généralement, c'est un cours de JavaScript. Donc, si vous avez quelques notions de base en HTML, c'est largement suffisant pour être en mesure.